What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous ce magnifique... ...pour une nouvelle vidéo de compagnie de personnes, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, amis. On est sur les Skybug, des pixels et une nouvelle vidéo, bien sûr, comme vous avez vu, sûrement le témoigner. J'ai retiré ma vidéo, je l'ai mis en unlisted de la dernière vidéo que j'ai fait, où je parlais que la mage était la meilleure classe du jeu. Malheureusement, ce n'est plus le cas, maintenant, c'est toutes les autres classes, sauf le mage. Et euh, aujourd'hui, j'ai juste envie de vous présenter comment euh, pouvoir... Euh, éliminer le floor 4, donc c'est plutôt simple les amis, vous allez avoir besoin de decoy comme vous voyez ici, avant que le donjon se termine, je vais essayer de vous montrer, mais vous allez avoir besoin de decoy. les, les chauves-souris vont focus les decoys en haut et vous, vous allez juste à vous mettre ici, votre healer met un cercle et vous pouvez taper les mobs avec vos mages et tout, et le tout est joué et vous pouvez vraiment faire énormément de profit, euh, énormément de profit énormément de dégâts sans nécessairement mourir ou quoi, donc c'est vraiment très intéressant comme euh, statistique euh, comme stratégie plutôt, statistique, stratégie ça m'a un peu mélangé, mais je vais vous montrer quand même un peu le stuff que j'utilise personnellement pour euh, les donjons donc qu'est-ce que j'utilise euh, en tant que healer en tant que euh, mage, ainsi de suite donc, commençons par la classe healer, vu que c'est celle-ci que j'utilise, personnellement si je joue healer, j'utilise euh, la classe euh, jellyfish, donc le pet jellyfish, pas... là le pet Jellyfish, pardon. Et si je dois prendre l'arc, je dois prendre le... Si je suis le... celui à la fin qui tire avec l'arc, je prends le Tiger. Parce que le Tiger nous donne une chance de 20% de... de faire double dégâts. Donc, à la place de 4 flèches, le, le... le gas il en a besoin seulement de 3 ou 2. Dépendamment si vous êtes capable d'avoir 2 doubles flèches. Enfin, c'est 20% deux fois de suite. C'est quand même chaud. C'est seulement 20%. Mais, on sait jamais. Donc, dépendamment si je tire ou pas. Sinon, c'est toujours Jellyfish le meilleur pour régénérer vos coéquipiers. Ensuite... Euh, J'utilise l'adaptative blade parce que je peux cliquer droit facilement avec pour mettre un, cirque, un cercle de heal. J'utilise une hyper cleaver euh, 5 étoiles qui me permet de récupérer du mana et aussi de hit les mobs assez durement dans les donjons dans les, euh, les parce que ça, fait, ça donne des dégâts sur les entours de 4 blocs autour. Donc, c'est comme un peu cleaver, mais encore mieux, quoi. Ça fait une portion du dégâts que t'as fait. Euh, vraiment, ça, ça fait énormément de dégâts. Et ça, je vous conseille. Vous en allez en, en avoir besoin. 100%, si vous voulez faire un floor 4. C'est un des meilleurs armes en tant que euh, healer et auto-class. Ensuite, personnellement, à la fin, j'utilise ma Yeti Sword pour euh, des dégâts de mana. Et j'utilise les bats pour me régénérer avec cette épée-là. La Hyper Cleaver pour me régénérer et avoir mon mana infini avec ma Yeti Sword. Donc, personnellement, c'est ce que j'utilise en tant que healer. Ensuite... En tant, que... en tant que mage, si on changeait et on prenait la classe euh, « mage », j'irai plutôt avec un bonzo staff Dans ma main et je dois spammer le clic Gauche comme ça sans toucher les mobs Mais je, euh, en touchant les mobs pardon Pour régénérer mon âme et j'utiliserai aussi le bonzo euh, Pour l'instant je sais Qu'il y a beaucoup mieux pour l'instant mais moi je parle vraiment Avec l'argent que j'ai et tout je pourrais, le, le truc ça s'appelle un spectre C'est nouveau, une nouveauté là Je sais plus exactement je crois qu'on le gagne ici euh, Même pas on le gagne même pas ici Mais euh, c'est un genre de bonzo Et frozen side combiné qui est vraiment bon Si vous avez l'argent pour vous l'acheter coûte environ 4, 40 soit 50 millions à l'instant que moi je fais cette vidéo là donc si vous voulez vous l'acheter vas-y sinon utilisez un bonzo comme avant 5 étoiles ultimate étoile ça prend pas trop de mana et c'est plutôt intéressant. Faut savoir qu'avec le nouvel item, le mana le coût du mana est exceptionnel, il est très très haut, très difficile à obtenir. L'item et en plus le mana coûte très très cher. Ensuite, euh, en tant que mage, j'utilise encore ma Yeti Sword à la fin et je clique droit quand un peu le même, euh, même setup, j'utilise ça pour me régénérer mon mana, ainsi de suite. Bon, c'est le même setup pour tout, je vais pas vous mentir. Euh, le seul setup, le seul truc qui change personnellement pour mon pet en tant que euh, mage, j'utilise le chip niveau 100 juste ici avec un textbook qui me donne 100 d'intelligence en plus. Euh, ensuite, euh, si je suis le tireur, comme d'habitude, je prends mon TIG. Ensuite, euh, maintenant, on passe à quelques classes. quelle classe C'est quoi la classe ensuite C'est euh, euh, Buzzerker et Archer. Je ne veux pas vraiment trop en parler. Comme vous pouvez voir, Archer et Buzzerker, je ne suis pas encore assez haut niveau pour en discuter. Mais je vais discuter de la classe Tank. Donc, la classe Tank, personnellement, j'utilise un Bébé Yeti. Donc, Bébé Yeti qui donne énormément de défense. Comme vous pouvez voir, ma force, 82% de ma force en défense. Et comme j'utilise mes talismans Forceful, ça donne pas mal de défense. Et c'est très très bon. J'utilise encore une fois l'Adaptative Blade, l'Hyper Cleaver encore pour faire des dégâts. Et bien sûr, à la fin, j'utilise la Yeti Sword. J'utilise aussi beaucoup euh, l'habilité Castle Stone qui vous booste votre défense. Et vous pouvez aussi utiliser la euh, Pigman Sword pour son habileté de défense. Elle donne énormément de défense, donc 200 de défense pour 5 secondes. Euh, donc, si vous c'est quand même énorme, énorme et ça fait quand même 51 000 de dégâts, votre habilité, malgré qu'il y a un cooldown de 5 secondes. Ça reste quand même une bonne épée à utiliser en tant que tank seulement. Bon. Euh, je crois que j'ai fait le tour un peu des classes et tout Maintenant, il y a quelques petits trucs que vous allez devoir Ou plutôt vous procurer pour être encore plus chanceux Donc il y a certains trucs qui sont assez intéressants Donc vous allez avoir besoin de vous procurer sûrement des dungeons qui Que vous pouvez trouver dans des trésors, des secrets Qui sont cachés dans les donjons avant le boss Et qu'est-ce qui est intéressant Avec ces clés-là, c'est que si vous avez deux items qui sont super bons dans vos coffres Par exemple, dans votre coffre obsidienne et dans votre coffre diamant Vous pouvez ouvrir les deux euh, avec cette clé-là, donc je m'en garde toujours une ou deux sur moi, au cas que j'ai vraiment des loot super super bien dans deux coffres, et que je veux ouvrir deux coffres en même temps, certes, ça coûte deux fois de l'argent, les gars, c'est pas gratuit, mais euh, voilà quoi, euh, je vais juste lui dire, un is archer, Euh, ok, ensuite, c'est juste que je suis en train de faire un live et il voulait jouer avec moi. Ensuite, en tant que tank, j'ai dit que j'utilisais le Baby Yeti. J'aimerais le monter encore plus, mais 82, déjà, ça donne 82% de ma défense. Imaginez si je le monte au niveau 100, ça va me donner 100% de ma défense. Donc, ça va être vraiment insane donc euh, voilà pour les trois classes que moi je conseille pour batailler le Floor 4. Le Berserker. je ne sais pas exactement ce qu'il faut. Je vais juste, euh, je mets entre parenthèses ici, mais on m'a dit que ça vous prenait une Silent Dead qui, qui était très très bon euh, pour un Temple Berserker avec une full adaptative, vous devrez le faire, et Archer, une full, euh, une full euh, Skeletor Master, euh, avec euh, full 5 étoiles, ainsi qu'un Spirit Bow, ça a l'air de faire le taf, j'ai joué avec Veilleux justement qui est euh, archer, et lui personnellement, il utilise ça comme, euh, comme truc, et je crois comme pet, il utilise quoi comme pet déjà euh, On va voir vite fait on va activer les pets. Euh, il utilise quoi comme pet euh... Il utilise un Baby Yeti, donc ouais, pour la défense, quoi, encore qui est, comme j'ai dit, très très bon le Baby Yeti, je, je conseille à tout, tout, tout le monde, et bien sûr, si vous êtes capable et vous avez la monnaie, toujours vous, vous procurez une petite Dungeon Potion. Donc je vais essayer de vous reprendre lorsqu'on est à la fin et qu'on fait le boss pour vous montrer la technique des Decoy, je vous tout de suite. Donc comme vous voyez ici la technique c'est que met des, euh, des euh, comment s'appelle des decoys en haut, les decoys sont focus sur les euh, les mobs et on doit on utilise seulement les mobs dans le fond le, les souris pour récupérer du mana et pendant ce temps-là, Oply j'ai sauté comme une grosse merde où le poulet m'a touché. Pendant ce temps-là, les mobs se stackent tous en bas. Et moi, j'utilise personnellement ma Yeti Sword pour euh, voilà, les, les faire tomber. Et au bout d'un moment, il y a l'ourson qui va spawn au milieu. Et on doit tuer l'ourson pour récupérer l'arc magique pour le tuer. Et puis, le tout sera joué. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir, les amis. J'espère que vous avez réussi à apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de rejoindre mon Discord en description, où -ce que nous avons plein de petites euh, surprises pour vous. Vous avez des rôles Discord où vous pouvez trouver des coéquipiers pour faire des donjons plus facilement. Et puis c'est une belle communauté maintenant qu'on ne peut plus faire de giveaway. Il y en a quelques-uns qui ont quitté, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir voir autant une bonne communauté qui supporte le Skyblock en France. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et puis moi je vous dis à bientôt, C'est Iconz. Ciao, ciao!